Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pendant une panne euh, d'internet, parce que visiblement, il n'y a que comme ça que j'arrive à me motiver à tourner. Je vous retrouve pour vous donner des conseils de lecture, et aujourd'hui, ce sera Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Je sais, c'est un livre dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière, mais rien à faire, j'ai envie d'en parler maintenant, alors ce sera maintenant. On commence tout de suite avec le pitch. C'est l'histoire de Jacob qui a 16 ans et qui apprécie énormément son grand-père et en particulier ses incroyables histoires qu'il écoute depuis qu'il est tout petit. Des histoires avec des enfants particuliers qui ont des pouvoirs magiques et son grand-père a toujours des tas de photos pour étayer ses propos. Jacob n'a jamais vraiment cru à ces histoires jusqu'au jour où euh, il découvre son grand-père mortellement blessé par une créature qu'il parvient tout juste à voir et euh, résultat Jacob décide d'aller sur les traces de l'enfance de son grand-père et d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et qui sont ces enfants particuliers auxquels il n'a jamais vraiment cru et finalement il va découvrir un endroit secret avec ces enfants extraordinaires dont son grand-père lui avait tellement parlé et il va vivre d'incroyables aventures vous imaginez bien qu'il va y avoir des méchants et il va falloir protéger les enfants et voilà du coup Jacob va ça va être un petit peu sa mission, vous voyez. Pour ce qui est des thématiques abordées dans ce roman, bien sûr ça va parler de magie, de mystère, de pouvoir, de capacité extraordinaire. On va aussi parler d'immortalité, du passé, du présent, du futur, du temps en règle générale. Dans ce bouquin, l'un des grands thèmes c'est aussi la différence, l'acceptation de l'autre, euh, l'enfermement, l'isolement lié à la différence. Pour Jacob, c'est aussi une quête de lui-même, de sa propre identité, euh, de la recherche de ses racines, de sa relation avec sa famille, etc. À côté de ça, on évoque aussi la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, la persécution des Juifs, parce que euh, notamment le grand-père de Jacob a vécu tout ça. Et puis, bon, je vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais il y a des liens, quoi. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un bouquin qui aborde des thématiques quand même vachement variées. Mon avis sur Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est une de mes lectures de l'an dernier. J'avais eu le bouquin pour Noël et j'ai acheté le tome 2 euh, par la suite, puisqu'il y a deux tomes. Et ça m'a vraiment passionnée. J'ai préféré le tome 1 au tome 2. J'ai souvent une préférence pour les tomes 1, il faut dire ce qui est. J'ai adoré cette histoire qui relève de l'étrange, du mystère, du paranormal. C'était absolument passionnant de suivre ces enfants au pouvoir extraordinaire euh, qui pourtant sont extrêmement matures du fait de leur âge euh, dans cette atmosphère un petit peu à la Tim Burton et d'ailleurs euh, c'est pas pour rien que je mentionne Tim Burton puisque va adapter euh, cette histoire en film, hein voilà. De plus, je trouve l'objet livre réellement beau. Il euh, y a un véritable travail éditorial sur euh, les débuts de chapitres avec des, des belles impressions comme ça. Et c'est aussi ponctué de tout un tas de photos, euh, de photos d'époque, qui rendent l'histoire d'autant plus tangible puisqu'on a l'impression que ça a réellement eu lieu et qu'il y a même des preuves dans tout le bouquin. Comme d'habitude, c'est un roman que je conseille. À qui en particulier On va voir ça tout de suite. Pour moi, Miss Peregrine et les enfants particuliers est un livre à lire à partir de... 13, 14 ans, mais bien évidemment, il n'y a pas d'âge, ça peut être lu jusqu'à jusqu jusqu toute la vie. Je le conseille tout particulièrement aux fans de Paranormal et de Mystère, à ceux et celles qui apprécient les récits qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également à ceux et celles qui apprécient l'univers de Tim Burton, euh, à ceux et celles aussi qui ont aimé des, des, des histoires comme celle d'Alice au Pays des Merveilles, parce que je trouve qu'il y a un petit... Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles avec la découverte d'un monde et des personnes avec des pouvoirs extraordinaires, enfin bon. Moi, personnellement, je trouve qu'il y, un... y a quelque chose, quoi. Si vous aimez Frissonner, si vous aimez les épisodes un petit peu chelous de Doctor Who, euh, avec des clowns et, et des trucs comme ça, vraiment, vous allez apprécier Miss Peregrine et les enfants particuliers. Lancez-vous, c'est vraiment cool. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que je vous ai donné envie de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous avez lu Miss Peregrine et les enfants particuliers, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez quand même laisser un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de mes nouvelles publications. On se retrouve très vite, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et en attendant, portez-vous bien.